Salut ma petite armée, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous adorez regarder et que j'adore vous faire et ça fait très très très longtemps que je n'en ai pas fait. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul sur la chaîne <musique> Bon alors je veux bien que euh, je dépense beaucoup moins, mais quand même, il faut admettre que moi qui ne dépense pas de l'année en Disney, c'est quand même un peu bizarre. Donc j'ai fait quelques achats ces derniers mois, euh, que j'ai regroupé du coup pour tout vous présenter d'un coup. J'ai quelques petites trouvailles, alors par contre c'est principalement des bouquins, puisque bah, c'est vraiment mon pôle de dépense number one en ce moment. Mais euh, j'ai quand même des petites choses à vous montrer, donc c'est parti Alors la première chose que je veux vous montrer, la Pixie Army, c'est cet article-ci qui vient de Disney Store qui est sorti à l'occasion des 80 ans de Mickey et Fantasia et j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Si vous connaissez un petit peu ma bibliothèque, vous savez que j'ai pas mal de boîtes livres, comme celle qui est derrière, juste là par exemple, à l'effet de certains films. Et quand j'ai vu celle-là, j'ai craqué. Alors c'est pas exactement le même style, puisque comme vous pouvez le voir, la tranche est un peu plus épaisse. Mais euh, j'ai eu beaucoup de belles surprises sur, ce, sur cet article. Je ne sais pas s'il est encore disponible au moment où je tourne. Et ce qui est super agréable dans cet article, c'est que quand on est fan de Mickey euh, Sorcier, clairement c'est un plaisir de le posséder. Donc il m'a coûté 26 euros et à l'intérieur, euh, on a du coup ceci. Et surtout on a toutes les cartes à l'intérieur et deux petits stylos qui sont trop beaux. Le premier c'est celui-ci qui est beaucoup trop beau. Et je ne m'attendais pas à en avoir en plus, donc euh, agréablement surprise donc il y avait ces deux stylos honnêtement j'étais assez surprise puisque bah, dans les boîtes que j'ai ici il y avait juste des enveloppes et euh, des cartes à l'effigie du coup des concept art mais là on a ces stylos en plus qui sont vraiment très très jolis et très bien finis donc j'étais assez contente de cette surprise j'ai également acheté cet article-ci et plus le temps passe et plus je me dis que j'ai envie d'avoir la collection complète euh, dans ma bibliothèque donc ils sont assez grands celui-ci c'est celui, celui d'Il était une fois qui est l'un de mes films préférés Disney si ce n'est mon film préféré en fait en live et euh, malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas assez de détails dans celui-ci, mais j'adore la réplique en fait de ces carnets. Moi, je ne vais pas m'en servir comme carnet, clairement, je vais juste m'en servir dans ma bibliothèque. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de détails, j'avoue, sur celui-ci. Mais il est vraiment très très joli. J'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle vague avec notamment Robin Desbois aussi à l'intérieur. Je suis tombée au Disney Store sur le Pinocchio et je le trouve génial. En plus, il a des, petites, des petits fermoirs et tout. Et je le veux trop. Et cet article, bon alors j'ai retiré l'étiquette mais je crois qu'il était à 28 28€ à peu près. C'est une collection qui est assez chère mais qui est vraiment très très bien finie. Donc si jamais vous voulez les posséder dans votre collection, vraiment foncez parce qu'ils sont incroyables. Donc cette année, euh, j'ai également décidé, et surtout pour l'année 2021, d'acheter de plus en plus d'articles de créateurs parce que je trouve qu'il y a des créations qui sont vraiment magnifiques. D'acheter plein de petites pièces un peu uniques qu'on retrouve pas partout. Dans mon dernier live, j'avais fait du coup une veste euh, avec différents patchs en jean. Et ça m'a donné envie de continuer, je vous avoue. Du coup, j'en ai acheté une autre et je voudrais la faire sur le thème de Pixar. Ce qui fait que j'ai acheté des patchs euh, sur la boutique Mouse You House sur euh, Etsy. Et donc, j'en ai acheté trois. Alors, je vous avoue qu'ils m'ont coûté globalement assez cher. Euh, mais j'ai eu un coup de cœur. Donc, le premier, c'est celui-ci. La balle de Pixar qui est trop trop belle. Là, on a le Grape Soda de là-haut. Et alors, celle-là, je vais la rajouter sur le Disneyland. C'est un Mickey Breadzel. Il faut savoir que c'est mon snack préféré sur les parcs américains. Donc je trouvais ça hyper symbolique. Et j'ai super envie du coup de trouver le, le logo de Disneyland Resort Vintage avec les couleurs en pastel pour le mettre aussi sur cette veste Disneyland. Je trouve que ça... rajouterait vraiment quelque chose. Alors j'en ai vu, mais j'ai décidé de ne pas encore craquer parce que bah, j'en ai acheté beaucoup récemment. <rire> Et qu'il va bien falloir que je me calme tout ou tard. Et puisque je vous parlais du coup euh, de créateur, j'ai également craqué sur la boutique Triton Treasures. Donc ils avaient des délais d'expédition qui étaient un peu longs avec les fêtes de Noël. J'espère qu'en 2021 ce sera un peu plus rapide. Euh, mais c'est une boutique que je vous recommande donc j'ai acheté deux articles Donc le premier c'est celui-ci donc c'est un bracelet avec marqué please return to Walt Disney World donc il faut savoir qu'on a le choix entre du rose gold et de l'argent j'aurais adoré qu'il y ait du doré je suis un peu triste qu'il n'y en ait pas et euh, vous avez tous les parcs donc vous avez Walt Disney World, Tokyo Disneyland je, je crois qu'il y a un Disneyland aussi peut-être Shanghai il euh, y a Hanaheim et Disneyland Paris en tout cas moi j'ai choisi Walt Disney World parce que c'est quand même mon parc de cœur. mais j'avais très envie d'en avoir un Disneyland Resort en doré donc euh, j'espère qu'il y en aura un jour mais je le trouve très mignon, très fin. Vous avez différentes options. Moi, j'ai pris avec le fermoir derrière. Et il est vraiment très qualitatif. Ça, ça rend vraiment très très bien. J'ai un coup de cœur pour ce bijou et je ne l'ai pas payé si cher que ça. L'expédition n'était pas donnée pour la France, mais sinon, j'ai beaucoup aimé. Et avec ceci, j'ai acheté ce t-shirt. Donc, du coup, qui est brodé. Il y a marqué May all your wishes come true. Je ne sais pas s'ils ont encore ce modèle. Je suis pas sûre parce que de ce qu'elles avaient l'air de dire, les filles, euh, bah, c'était un article qui était pas destiné à être renouvelé, je crois mais j'adore en fait ces articles de broderie ce sont des t-shirts en taille unisex homme, donc il y a beaucoup de tailles. moi j'ai pris du, du S et ça va, c'est un peu moulant mais ça va, oui par contre il y a un détail que j'ai pas trop aimé sur ce t-shirt, c'est qu'en fait comme vous pouvez le voir du coup tout est brodé et en fait c'était derrière une énorme feuille qui en fait faisait que quand on porte le t-shirt ça faisait tout rigide tout, tout plat, comme si on portait un livre, un peu une couverture de bouquin sur le t-shirt du coup j'ai pris mes petits ciseaux et j'ai contouré euh, tous les détails un peu plus loose et tout et ça rend super bien, donc euh, vraiment très très contente, j'adore la couleur ça se voit que la qualité est au top et à mon avis ça va pas bouger avant très longtemps ils ont des nouveaux modèles depuis euh, qui m'offrent un peu de l'œil. donc je me calme mais à mon avis pas impossible que vous voyez d'autres modèles d'ici 2021 sur la chaîne et on va terminer avec le gros du boulot euh, de ce haul, comme vous pouvez le voir il est assez rapide euh, donc toute la fin ce sont des livres et euh, des dossiers de presse, il y en a quand même beaucoup parce que j'en ai acheté trois du coup assez récemment, donc le premier c'est euh, Les Princesses Disney, qui est un bouquin que j'espérais retrouver depuis très longtemps, ça fait longtemps que je suis la sortie de ce livre. Il a mis son petit temps, mais au final il est arrivé, il coûte 39,95. et c'est un livre donc du coup qui répertorie les Princesses Disney, et chacune euh, a son propre chapitre. Il n'y a pas Anna et Elsa, mais par contre on a tout le reste. Et on a notamment Pocahontas, Mulan et Vaiana, donc euh, la notion de princesse est un peu particulière. Peut-être qu'il aurait mieux fallu parler d'héroïnes, mais dans ce cas-là, ils auraient peut-être dû mettre Megara, Esmeralda, etc. Donc... Un peu compliqué. Le, en tout cas, le livre est très joli dans son esthétique. Euh, dans le texte, je vous en parlerai dans le détail très prochainement, du coup, dans une vidéo Disney Book, puisque j'ai quand même pas mal lu récemment. Mais honnêtement, pas mal de belles surprises avec ce bouquin. J'ai une remarque particulière à en faire, mais euh, rendez-vous dans Disney Book en 2021 pour en savoir plus. Je continue avec le dernier Twisted Tales qui est sorti, qui s'appelle Oser ses rêves. Euh, donc c'est sur l'histoire de Cendrillon. Je vous avais dit dans mon dernier Disney Book que j'étais un peu déçue par les livres euh, Twisted Tale parce que je trouvais que c'était très redondant et tout. Et dans les commentaires, vous aviez été très nombreux à me dire « Tu devrais donner une chance au Cendrillon parce qu'il est vraiment bon ». Je vous ai écouté. Bon, j'avoue, c'est aussi parce que Cendrillon est l'une de mes princesses préférées. Mais du coup, je me suis dit que j'allais quand même lui laisser sa chance. Et euh, alors, est-ce que j'ai aimé ou pas Je vous laisse découvrir dans le prochain Disney Book. Mais j'ai pas mal de choses à vous en dire et euh, je regrette pas de l'avoir acheté. Et enfin, le troisième livre, et si jamais vous l'avez acheté, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est euh, le Walt Disney Mickey Mouse de ta chaîne. Comme vous pouvez le voir, il tient dans ma main, et c'est normal, c'est l'édition euh, à 20 euros. Donc vous avez l'édition de base qui coûte 150, c'est des livres qui sont monstrueux. Et là, du coup, on a la petite version euh, à 20. Donc je ne l'ai pas encore lu, j'avoue, je l'ai feuilleté, j'ai vu qu'il était assez gros, donc c'est en français en plus, donc c'est plutôt cool. Ça m'a l'air assez dense, je ne l'ai pas encore lu, donc si jamais vous avez des retours à m'en faire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, euh, ce sera ma prochaine lecture après la fin des princesses de Disney. Chez mon marchand de journaux, j'ai également acheté deux magazines hors-série sur Disney. Il n'y en a pas souvent, mais généralement quand il y en a, je les achète tous, parce que je trouve ça assez intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si dans le prochain Disney Book vous voulez que je vous en parle ou pas. Vu que ce sont des hors séries vous pouvez les commander directement chez les éditeurs, et donc les retrouver même après la sortie chez le marchand de journaux je pense. Le premier c'est la 7ème obsession vintage euh, Disney qui coûte 8€. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas feuilleté. Donc honnêtement j'en ai pas vu grand chose. Je trouve ça assez cool que ça se concentre sur la période 1925-1966. Je peux pas vous en dire grand chose honnêtement. Donc si jamais vous êtes intéressé par mon avis, euh, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sinon je pense que j'en parlerai tout simplement juste sur Instagram. Euh, mais je me suis pas encore penchée dessus, donc euh, voilà. Mais la couverture me plaît beaucoup. Et le second que j'ai acheté, et alors honnêtement celui-là ça m'a fait tout drôle, parce que <rire> ce livre coûte 19,90€. Ça vient de Collection Pop-Up. C'est un numéro collector avec 244 pages, donc il est quand même assez massif. Après très sincèrement, de ce que j'en ai feuilleté, je trouvais que ça avait l'air d'être comme beaucoup de livres Disney en fait. Donc à voir si ça fait pas redondant, ça m'a fait un peu penser aux livres des éditions Nice en fait. Euh, donc il faudra que je me penche dessus. Pour l'instant les sujets avaient l'air euh, assez classiques. Par contre ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a une dimension de parc et ça c'est pas si commun en France. Donc je vais me pencher dessus et là encore je vous donnerai un avis très prochainement. Et enfin je termine par les dossiers de presse puisque j'en ai acheté certains récemment dont celui-ci, immense. Et je trouve que c'est une super idée parce que bah du coup ça correspond bien à Cusco. Je vous en avais parlé dans ma vidéo justement sur mes dossiers de presse Disney. Euh, je vous avais dit que j'avais une véritable fascination pour Cusco qui est l'un de mes films préférés et que je voulais absolument le dossier de presse parce que bah malheureusement il n'y a aucun art off à son sujet. Bah, je l'avais vu mais je l'avais vu à 50 50€. Et moi je m'étais dit non 50 50€ c'est beaucoup trop. Et en fait euh, j'ai reçu beaucoup de messages euh, de membres de ma Pixie Army que je remercie d'ailleurs ici qui m'ont envoyé un lien pour l'acheter sur ebay, et du coup j'ai foncé. Il est un petit peu abîmé, mais bon c'est une pièce qui est relativement rare. Euh, J'avoue que je ne me suis pas penchée dessus, mais de ce que j'ai vu, en tout cas il y a beaucoup d'humour à l'intérieur, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir, parce que, enfin ce film c'est toute ma vie quoi, je l'aime trop et c'est encore plus symbolique de me dire que bah voilà non seulement je l'ai eu un peu grâce à la communauté mais en plus de ça, bah enfin je possède une pièce littéraire sur Cusco même si bon c'est pas grand chose, c'est pas autant que ce que j'espérais mais je suis quand même contente de l'avoir donc euh, trop trop heureuse et euh, ça m'a aussi appris quelque chose de très intéressant et qui m'a servi pour les prochains achats c'est que eBay c'est pas mal aussi comme, euh, comme site pour trouver des dossiers de presse j'en ai vu beaucoup des vintage sur Blanche Neige etc donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à foncer moi je n'ai pas craqué, j'étais pas très loin mais j'ai pas craqué par contre j'en ai acheté plusieurs autres euh, dans un lot à 15€. Donc là on est dans une sélection Pixar, donc soyez prêts. Donc le premier c'est Ratatouille euh, qui est sous forme de menu et je trouve ça super génial. Alors celui-ci pour le coup je l'ai plutôt bien regardé euh, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations très sympas. Euh, donc si vous êtes fan de Ratatouille, c'est pas une pièce qui est très très pleine d'informations. Hein, mais je trouve quand même que c'est un peu sympa. Et moi qui est l'arteur, je trouve que ça fait un joli petit complément. Après, je vous cache pas que c'est rapidement lu. En deuxième, on a celui-ci qui est celui qui m'a le plus déçu. Donc c'est Monstre et compagnie. Euh, ce qui est bien, c'est que ça fait un peu dossier comme les rapports de Germaine. Ce qui est moins cool, c'est que bah, c'est extrêmement rapide. On a un dépliant euh, de 3 pages et à l'intérieur, on a ça en pièce double. Mais c'est tout. C'est vrai que je m'attendais à un dossier de presse qui serait un peu plus fourni avec plus d'informations. Là, honnêtement, c'est très très rapide et très succinct. Donc... Euh, pas, pas archi convaincue, mais vu que ça faisait partie d'un lot, bah, j'étais plutôt contente. Je suis désolée, euh, la, la lumière n'arrête pas de changer, on est en fin de journée, donc je m'excuse pour ça. Bon, et c'était un lot en fait, ce qui fait qu'il y a aussi du non Pixar, mais je vous montrerai ça en post-générique pour ceux que ça intéresse. Donc du coup, les deux derniers, donc on a celui-ci, des Indestructibles. Là encore, je l'ai feuilleté euh, et j'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'informations intéressantes, mais il y a quand même pas mal de pages, donc ça c'est plutôt cool. Et petite anecdote assez marrante, la voix française de flèche était l'un de mes crushs d'enfant et je m'en suis aperçue justement en feuilletant ce livre-là, donc ça m'a fait un peu bizarre. Euh, mais franchement, j'étais assez choquée. Mais bon, ça m'a fait rire, une vraie petite histoire que seule la tata Pixie peut vivre, voilà. L'un des premiers Pixar qui est sorti et donc le plus vieux dossier de presse que j'ai de, ce, de cette catégorie, et bien c'est Mille et Une Packs, qui est là aussi assez fournie. Donc j'ai la chance d'avoir un art-of en anglais, mais c'est vrai que bah, les pièces sur le une sont quand même assez rares. Donc très contente de le posséder. Bon, et eh bien voilà ma Pixie Army pour ce haul. Beaucoup moins longue d'habitude, mais on est quand même content de partager euh, ces derniers petits achats. Hein, je sais pas ce que vous en dites. N'hésitez pas à me dire également, vous, ce que vous avez acheté récemment. Ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Comme vous pouvez le voir, moi je ne fais pas tant d'achats que ça. J'essaye de réfléchir. Après, ça ne m'empêche pas de dépenser dans d'autres trucs, hein. Euh, genre le maquillage, tout ça. Mais euh, je suis assez contente du coup des achats que je fais il euh, y en a moins mais du coup quand j'achète du Disney je l'achète vraiment parce que ça me plaît et pas parce que c'est un coup de cœur sur le coup donc plutôt pas mal en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ma Pixarnie je vous aime, bisous bisous bisous <rire> on parlera pas de mon bug du bisou, bisous bisous, bisous hein, pour euh, ce, cette dernière vidéo de l'année, vraiment bon et en scène post générique comme je vous l'avais promis juste avant je vais vous montrer les fameux dossiers de presse non euh, Pixar que j'ai reçu avec, c'était un lot à 15 euros donc je me suis dit bon 15 euros, c'est pas grave s'il y a des films qui m'intéressent pas vraiment. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, genre pourquoi pas, si ça vous intéresse pour certains, je pourrais éventuellement les faire gagner. Donc le premier, c'est celui de La Coccinelle, qui est plutôt chou. Et La Coccinelle, j'aime bien parce que c'est un film qui a un peu marqué mon enfance. Surtout le numéro avec Lindsay Lohan. Et c'est celui-ci, donc je suis plutôt contente. J'aime bien le petit format et tout, il est vraiment cool. On a également mais alors, un outsider, Madagascar 2, qui est assez long. Puis j'adore Madagascar aussi, donc plutôt contente de le posséder également. Et alors les deux derniers, j'avoue que j'y tiens pas spécialement. C'est... Euh, donc là, on a Cro-Blanc, mais c'est euh, très succinct, avec le poster de l'autre côté. Et le dernier, je n'ai même pas vu le film honnêtement, c'est Hugo Cabaret. Donc bon, là aussi on a un poster, on en a même plusieurs en vrai. Voilà, je vous fais des bisous